Voici le piment coréen de 1 livre. Ça vient avec un petit zip qu'on peut détacher et ensuite rattacher après. C'est une livre, donc vous en aurez quand même en masse de piment pour faire plein de fermentation. Et ça se conserve super bien dans un endroit sec et frais. Sur du long terme, vous pouvez même le mettre au congélateur. Bonne fermentation